Et mais ouais, je voudrais tout si oh, Yo, pourquoi je parle comme ça Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau truc sur oh, 1.64 on pourra contrôler le jeu Contrôler le jeu, oui carrément Donc euh, ouais, faut faire ça Donc là, je suis sur un logiciel Sur un Un logiciel qui s'appelle Vanilla Rome qui vous permettra de, enfin, Mario 64 Maker euh, contrôle euh, euh, con, le truc de toute façon je vous donnerai à la description le machin là qui vous permettra de faire ça et euh, le projet 64 et la RAM de 64 aujourd'hui on va voir toutes les spécialités du truc ça pour l'instant on va laisser comme ça on a le tool, caméra contrôle, change caméra style, et euh, les contrôles d'animation. Mario, toutes les, toutes les animations, franchement il y en a vraiment beaucoup, il y a une centaine. Mais donc on, on voit pas tous les ça aujourd'hui, je vais vous montrer quelques-uns. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça Ça j'ai jamais vu. Désolé si on voit tous un objet, vous pas, on va enlever après. Qu'est-ce que c'est ça que c'est je fais ça. Ah oui il faut faire appuyer. Je, app je souhaite sois... un... ça. Voilà, appuyer. Et voilà. Et j'ai appuyé sur Z pour, euh, pour faire le truc. Z. L'animation. Ah d'accord, c'est l'animation classique. Ok, quand il tourne la ah, tête. Très bien. Ok. On a l'animation courir. Euh, il va courir sur place. C'est des animations sur place. Là il court sur place. C'est ça sur place. Ouais. Vous abaissez donc je vous appuie sur Z. Vous restez appuyé sur Z et il va courir. Enfin, ça c'est la notion que j'ai choisi. Hein. Si vous choisissez en normal jump, il va pas Voilà. Euh, ça c'est pas un saut hein. euh, Mario. Je... Ah oui, il faut appuyer, c'est vrai. La... Ouais. Donc c'est un saut, voilà. Un saut. On va faire moi ouais, c'est normal pour l'instant parce que ah, je vais vous montrer. Ah, voilà vous appuyez sur ce bouton là et ça va faire un truc aujourd'hui maintenant on va s'intéresser euh, la caméra sur, sur la caméra con, euh, caméra contrôle c'est vraiment un contrôle totalement sur le jeu un contrôle hein. pas vraiment un contrôle mais euh... ah si c'est un contrôle voilà mais le contrôle freeze donc ça ça va freezer ça va faire la caméra si vous mettez sur pause en fait tout simplement c'est la caméra quand vous mettez sur pause hein. c'est exact hein, comme ça comme ça on peut en regarder en bas à gauche franchement on voit pas mal de choses de toute façon j'étais vraiment obligé de faire ça comme ça donc vous euh, vais m'excuser Par enfin, contre les contrôles sont un peu bizarres donc je vais enlever pour l'enlever c'est contrôle plus 2 Ouais, directement, ensuite on a CTRL plus 4 6 Slow Freeze. Donc, ça ça va tout simplement, euh, ça va tout simplement, euh, voilà, ça va tout simplement, euh, bah vous voyez en fait, ça, ça, ça reste à la caméra où vous êtes. Là, ah, si je suis là, regardez, ça va zoomer là, alors que je suis là-bas, ça va. Entre guillemets, euh, euh, ah, comment, comment on appelle ça là, putain, euh, friser la caméra, euh, on va, ça va carrément, bah euh, ouais, vous voyez de toute façon, éponger ça, c'est simple, c'est marqué le contrôle là-haut, là, ça va quand même, oh, on va bon, les tomber ça c'est dommage que je peux plus en sur OPEC caméra le caméra, le, le style des caméras Tiktok clock Là, faut appuyer sur le voilà ça met la caméra de Tiktok clock voilà ça met plus la caméra normale, ça met la caméra de Tiktok c'est comme ça dans Tiktok clock le niveau champ avec l'horloge et tout et bah ben... ah ouais en fait c'est une caméra qui c'est tout le temps derrière Mario Paris Donc, ça part ici ça se met en mode normal ouais peut-être faut être cliquer, j'en sais rien. Non, c'est pour moi qui stock là. Hop, on ouais, va toujours appuyer sur appli. Oh là ça dézoomé en fait. Là c'est exactement pareil mais genre ça a hein. l'air un petit peu dézoomé. Pareil. <rire> mm, mm, mm, mm. Ah oui. 25 <rire> pistoles. Ah oh, le ça c'est le château de Hanté de 64 enfin, le château Hanté je ne veux pas que ça change grand chose. le château Hanté mais... Que... bon après là on peut être parce que dans un niveau là, vraiment en 3D et tout Pour ça rien je dis ça mais... alors ces trucs là ça marche pas en chaos des ça marche pas en chaos parce que c'est pas le même style de robe donc euh, voilà ah Si ça me mis vraiment. rendre, ça marche en cas mais. et moving Bon, c'est une caméra c'est pas très ouf, vous inquiétez pas. La vidéo est high, de encore terminé. On a pas tout vu. Je vais me parchoter dedans ici donc je vais Ici Je suis cliqué. Du coup, qui c'est chaud Ah, pitch secret slide. Ah, ça, je vais voir le sens de la caméra. quoi ça a changé un petit peu. Mais non. Ça Putain, mais c'est vrai. Je vais descendre. Ils pas grand chose la caméra. On peut pas se mettre derrière. Si, ça change un peu. Pourquoi il a Ah si, ça change complètement. le truc. Bon, on va remettre la caméra normale. On va voir si ça change vraiment. caméra Ouais ça change de grand chose donc a... non, ici je pense pas ici que ça change il ya tout là haut tout... cliquez sur tool apparence setting et là c'est bon je l'ai déjà fait mais donc là c'est genre c'est l'apparence de Mario que vous pouvez changer ici soit en faisant comme ça comme je viens de faire Euh, oh bah, on va remettre par normal normale, voilà pour vous comprendre. Donc, forcément, euh, enfin, une normale. Soit faire comme je viens de faire, soit importer un code color. Bah, ben, nous, on va faire plutôt comme je viens de faire. faire. Ah, sauf que vous voyez pas tout, ouais. vous voyez pas tout, donc je vais le mettre là. Ouais. Donc, si j'ai envie de faire une salopette blanche par exemple je peux, je peux vous faire les deux Et arrête de te mettre là on voit pas <rire> une salopette blanche oh, putain couleur il... encore ah, ça va vraiment bien pour vous je vais, donc donc tous. Je vais faire une couleur je vais changer couleur de la casquette comme ça encore une fois je rouge, ça fait orange si vous Purée, mais c'est pas possible, ça. Et puis, si on arrive en c'est magnifique. Si on fait vert et bleu, du coup, ça fera fait... jaune. ah oh, ouais wow, ça fait un Ça fait un peu jaune, Vert et rose. Oh, putain, il y a plein de combinaisons, mais c'est plutôt génial. Il y a plusieurs, plusieurs combinaisons. Genre, non, ah, et fait... bah oui, non, Enfin, ça fait le vert Luigi. Donc il ah, y a plusieurs combinaisons. Il y a plusieurs combinaisons. Vert orange, vert jaune. Voilà. Il y a plusieurs combinaisons. Genre, blanc, ça fait quoi Oh putain, wow. Oh, wow, plus marrant, ou Ça, ça fait quoi ah. Eh merde ça, c'est chaud. Les cheveux pardon. c'est les cheveux ok gros c'est comme ça ah ah ah c'est rouge ça fait orange. ah ouais, donc ah quitter ça et voilà ah couleur de mario ah ça fait ah ah comment dire Ah j'aime bien le Mario comme ça Ah orange et blanc Le ça... blanc il va avec toutes les couleurs en temps. Donc euh, voilà le ah, blanc ça va dans... avec, avec toutes les couleurs en un là Mario Voilà Donc, Pour terminer voilà Merci. Bon ça t'es là ça. Ah non Black Fipré, le perso, donc il y a toutes les animations de Mario. Oui, c'est quoi cool, ça Attends. Ah, la fin d'un arbre Oh, d'un arbre Bon, du coup, bah oui. Forcément, <rire> c'est bon, ça, ça met Mario. Si je prends une bonbonne dans les mains. Non, tu peux pas m'en avoir oh, frère, oh, je suis sur un arbre. Ah oh, bien, ça marche en plus. <rire> c'était en haut d'un arme et on va dans le sol Si je suis en haut comme ça, j'ai une pente Non sais que ça sur une pente en plus <rire> Parce que c'est le bouton pour s'habituer C'est quoi bien animation? mention, oh, wow. elle est trop classe cette animation. Oh, c'est trop cool. Ah c'est l'animation où Mario il saute et tout. Quand il attrape l'étoile finale. Ok. Bon bah du coup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Je vous dis jusqu'au bout. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.